Ouais. Ok, ok, mais dit à l'audit R6. On mon parmi, avec mon parmi voiture et parmi mon voiture. Wesh, les gars, bien. Moi, je streamer sur Twitch. Je streamers sur Twitch. c'est ma chaîne Twitch. C'est midi, 0734, Wesh, j'ai tout le temps, tout le soir, le matin à 6h. Je stream la commune à YouTube. Afro, moi, sur Twitch. Salut, les gars et après c'est mais c'est célèbre mais dit c'est un craque vous nouvelle tour de cube youtube ok méditerranée ça fait quoi wesh même il je suis la place hors cocaguil avec sur la place de rapé wesh ça fait quoi c'est l'été bam bam bam bam il change sa être Perse